Good morning, allez, yidden, les tusses, aujourd'hui, les lunichmats avra mordéraï ben israq ben ainsi que l'irfou à ben veroshmoel ben lea et lea bat Le torchard pour l'israël, si vous souhaitez aussi d'une prochaine de mes chats, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions ma secrète moed katan, péric bet bet vechen micha ya yéno beto rabor, o evel o ones, o sheet hu, poalim. Zolef vegomer, kedarko, rabi rabi bishvil shelo yachmitz. Même Mishnah que la Mishnah précédente, même principe, toutes les mêmes données. L'Agma explique pourquoi il a fait le répéter deux fois. D'abord, on explique la Mishnah, donc c'est celui Mishaya yeno beto On a eu besoin d'enseigner en deux fois parce qu'il y a un qui coûte plus cher que l'autre. Je ne sais pas c'est qui, c'est l'huile de livre ou le vin qui coûte plus cher. À notre époque, je crois que c'est plus ou moins la même chose, ça coûte très cher une bouteille d'olive et une bouteille de vin aussi. Mais en tout cas, il y a une différence de prix, et donc du coup c'est pour ça que la machine elle a besoin de expliquer que la perte elle, est plus grande. Je crois que la perte elle, est plus grande dans les raisins que dans les dans les olives quand même. Donc Michelin, Betochabor, celui qui avait son vin qui était dans le bord. C'est-à-dire, quand on fabrique le vin, pour fabriquer le vin, alors il faut d'abord, on le met dans le gat, ça s'appelle en hébreu, le pressoir, j'imagine. Là-bas, on le piétine. À l'époque, on faisait ça avec les pieds. Et il laisse ensuite, je ne sais pas exactement comment ça se passe, il le laisse comme ça, fermé pendant je ne sais pas combien de temps. Après, il faut l'ouvrir et le faire descendre. Si on le laisse comme ça, tel quel, il va tout devenir, il va tourner à la piquette. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, avant la fête, quelques jours avant, avant, le, avant la fête, il avait du vin Béthor à bord. Il l'avait déjà mis dans le bord, d'accord, dans le... Dans le, dans, dans le réservoir, dans le réservoir où le vin tombe ou coule après le pressoir, après le je ne sais pas exactement ouais, à, dans, dans le bartenoir, il nous dit c'est la chafira ghat Le gat c'est l'endroit où on écrase et puis il y a, il y a en dessous apparemment un, un réservoir où on creuse et le vin il coule ensuite là-bas. Elle est recouverte de cid, ça vous intéresse le chaud Et ce qui s'est passé c'est que maintenant il a fallu s'en occuper. Il ne faut pas laisser la balle devant. Il ensuite ouvrir la trappe, le faire couler pour ensuite le récupérer, le faire entrer en tombeau. Et ce qui s'est passé, c'est que vers Evel, il a eu un deuil. Ou encore O il a eu un empêchement. Ou bien O'Shit, ou Uhu Poalim, il, il avait appelé des gens, des employés, des ouvriers pour travailler, pour qu'ils viennent s'occuper de son vin. Lui, il leur a laissé les clés et tout ça, et puis finalement, ils ne sont pas venus. Et qu'est-ce qui se passe Il se retrouve maintenant, pendant Khalamoued, avec du vin qui est resté donc dans ce réservoir et c'est le laisse quel, ça va tourner alors la Mishnah va me dire tu as le droit de travailler la question c'est combien Tu as le droit d'éviter ta perte pendant Khalamoued. Même si c'est Khalamoued, tu mets ton bleu de travail, tu vas là-bas sur place et tu fais en sorte que tu ne vas pas avoir de perte, tu as le droit de le faire. Mais combien Alors on a la même discussion qu'on avait dans la Mishnah précédente. Zolef Vegomer Vegaf Kedako, selon Diverabi C'est selon Rabbi aussi, puisque maintenant tu as une perte devant toi as le droit de faire le travail qu'il faut faire, ne fais pas du travail à moitié, tu ouvres et comme tu as l'habitude de faire, sans faire aucun chenouille, tu le fais normalement, tant en train d'éviter une perte, tu t'as pas prévu ton coup, n'avais pas le droit de prévoir ton coup, de faire exprès, de, te, de laisser du travail pendant trois mois. si tu l'as fait, tant pis pour toi, tu sauveras pas ton vin, tu laisseras seras pourrir, fallait pas le faire, mais si toutefois tu as eu un empêchement, parce qu'il y a eu, comme on a dit donc, un deuil, un empêchement, des employés qui l'ont trompé, qui l'ont dit qu'ils allaient venir, qu'ils qu sont pas venus, alors, dans ce cas-là, t'es pas, pas fautif, t'as le droit de travailler pendant le et tu as le droit de travailler con, comme d'habitude, ok Ça c'est d'après Rabbi Yossi, même principe, on déduit de là, de doux, on déduit de là que la Mishnah qui m'enseigne que s'il a eu un deuil, il n'a pas pu finir de, de travailler son âme. donc pendant qu'on est en deuil, on n'a pas le droit de travailler, la Mishnah, du coup, c'est une, de, une des premières, dans de Katan, on traite en parallèle avec les lois de Kholamwé, donc on, on traite aussi longuement, des lois du deuil. Ça, c'est la, pre le premier, le premier, la première souglia, le premier sujet. En on va commencer à déjà à parler des lois du deuil, justement. Ça commence à partir de là, puisque il s'avère qu'il y a un parallèle euh, direct entre les, les lois du deuil et les lois du, du Frala D'accord Donc ça, c'est la vie de Rabi. Si, Rabi Yoda, Romère, non. Rabbi Uda, selon Rabi Yoda, tu ne fais pas comme d'habitude. C'est vrai, tu vas éviter ta perte, mais ne commence pas à travailler, à euh, sortir tout, les, tout le matériel et tout travailler. Tu sais ce que tu fais et... Il lui fera des limoudim, ça veut dire qu'il le va lui, je ne sais pas précisément comment c'est, mais en tout cas il va mettre des tasseaux de bois et qu'il va les mettre dessus pour le protéger de manière à ce qu'il ne va pas tourner. C'est un moyen technique d'éviter le... que ça se détériore plus, mais sans te mettre à travailler franchement, ça c'est la vie Rabi Yoda, et pour ça, bien sûr, la règle comme Rabbi Yosi, comme on avait dit en Misha précédente aussi, qu'on a le droit de le faire tout à fait normalement. c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la kolto kol